Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 40, psaume chapitre 40 du premier verset au onzième verset, nous lisons la parole du Seigneur, psaume 40. Nous lisons la parole du Seigneur.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 Il ne sait ni ne moissonne, mais notre Seigneur est nourri. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que considère que Considère que Considère. La parole, considère Les, les dans ta vie Tu verras c'est oh Oui, Considère, considère Considère, considère, considère, considère, considère. célébrer encore aujourd'hui mon père qu'il soit béni nous rendons gloire à ton nom à toi qui es le majestueux mon sauva toi qui donnes le souffle patubissant à chaque être sur cette terre tout ce que nous avons ne vient que de toi ô oh, notre dieu tu es vraiment l'étoile brillante du matin mon sauva c'est lui qui inspire les chants des cantiques, mon bénévole Patibissant, pendant notre couche, mon sauveur. Tu es le Dieu qui nous a accordé aussi la joie de voir nous rassembler en cet endroit pour élever nos voix devant ton trône de grâce, mon Père Saint, pour chanter la gloire de ton Saint-Nom, mon Père. Tu as vaincu, tu as accompli Patibissant, de merveilles qu'aucun ne n'est arriver à pouvoir accomplir, Seigneur. Tu es le seul que nous aimons, Père, le seul que nous désirons davantage, mon roi. C'est pourquoi encore ce soir, nous sommes venus avec autant d'amour, autant de joie, Patibissant, dans ta maison à toi, Père. la l'allégresse, nous avons chanté encore ce soir, nous te remercions vraiment parce que tu as répondu aussi à nos prières, Père. Tu es descendu pour pouvoir nous consoler, mon Père Saint. Merci d'avoir fortifié, mon précieux frère, Seigneur. Cet enfant que tu as fortifié, Père, tu nous... Merci parce que tu es le Dieu qui guérit encore. Mon âme te loue et te glorifie encore pour tes merveilles, Père Saint, pour ce que toi tu fais, Seigneur. Nous sommes heureux de voir tes merveilles, Père mais de nous, Père Ta main puissante agir encore aujourd'hui, Père Dieu. Démontrant et témoignant que tu es vraiment l'alpha et l'oméga. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père. Nous t'aimons, notre Dieu. Nous consentons à pouvoir laisser ton par toi, être enseigné, être instruit par toi, mon sauveur, bénémoine, Père Tibissant. Nous pensons à tous nos frères et ça, Seigneur, qui sont aussi en connexion ce soir dans différents endroits, différents pays, Seigneur, qui sont aussi bénis, nourris par toi, mon béni, de Père Saint-Dieu, parce que nous voulons marcher ensemble, Père, pour te voir ce jour-là quand tu viendras. Sois béni et glorifié encore pour chaque antique, Père Tibissant, pour chaque témoignage, pour chaque chant, pour ce qui a été accompli encore maintenant aujourd'hui encore Père, car nous t'avons ainsi prié, ainsi de grâce. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Qu'il vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Chaque jour qui passe, nous comptons sur la grâce de notre Dieu et nous lui implorons aussi les secours et les soutiens parce qu'il nous a fait part effectivement qu'il est un refuge, un secours qui ne manque jamais temps de la détresse. Lorsque nous invoquons les seigneurs, nous devons avoir l'assurance que les seigneurs entendent et qu'ils exaucent effectivement nos prières. Le Seigneur, notre Dieu, celui qui nous a dit dans sa parole que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai aussi trouver par vous. Nous devons avoir cette confiance dans le Seigneur, que le Seigneur, notre Dieu, ne pas sourd. Il est vraiment un Dieu qui a des oreilles, parce que s'il si nous a donné des oreilles, c'est parce que lui aussi les oreilles pour entendre. Et quand nous demandons quelque chose de tout notre cœur, même si nous ne le voyons pas, effectivement, à l'instant même, mais nous devons avoir l'assurance. Que si nous avons demandé quelque chose selon sa volonté, ce que le Seigneur a entendu. Et nous devons avoir cette paix au plus profond de notre cœur, sachant que s'il a vraiment entendu, alors même si ça prend un an ou deux ans, nous sommes sûrs et certains que ce que nous avons demandé à notre Dieu, il va certainement l'accomplir. Ce que Dieu veut aussi avec son peuple, c'est de lui apprendre à pouvoir davantage savoir comment marcher avec lui pour lui plaire effectivement. Ce n'est pas à, à, à Dieu à nous plaire, c'est à nous de plaire à Dieu. Est ce que nous devons chercher à pouvoir davantage nous, nous conformer effectivement aussi à, à sa pleine volonté. Nous avons eu à pouvoir l'entendre dans les psaumes que notre précieux frère nous, nous a lu, effectivement ici, les, les psaumes 40. C'est toujours très touchant quand la parole de Dieu nous est lue. Et il dit effectivement, je pense que ce verset ici... Euh, je crois que c'est verset 7. Même tu on peut commencer à partir du verset 6, souvent, je voudrais quand même le lire effectivement dans la version que nous avons ici. Sur, euh, psaume 40, ça, oui. Le verset 6, et, et il nous dit ceci il nous dit, Tu as multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins à notre faveur. C'est quand même merveilleux, non de pouvoir voir qu'effectivement que les dessins que Dieu a eu à pouvoir concevoir d'avance, effectivement, il l'a fait effectivement aussi pour notre bien. En fait, nous étions inclus dans ce dessin. De manière à ce que nous puissions vraiment avoir cette assurance lorsque nous marchons, que jamais, jamais le Seigneur notre Dieu ne peut planifier quelque chose de mauvais pour un fils qui lui appartient. Ça c'est quelque chose que nous devons être vraiment sûrs et certains. N'attribuez jamais le douleur, le malheur, le problème effectivement que vous avez à Dieu. Non, parce que la Bible nous le fait savoir que le projet que le Seigneur a formé vraiment pour nous, jamais ça peut être des projets de malheur. C'est toujours des projets de bonheur. Pour quelles raisons d'abord Parce que vous, en tant que fils de Dieu, votre désir a toujours été de satisfaire Dieu. Parce que quand on est de Dieu, effectivement, on appartient à Dieu. L'Écriture, le fait, nous le fait savoir, je pense, dans les livres d'un Jean, chapitre 3, il dit « mais, tout ce qui est né de Dieu. C'est là, là déjà la chose qu'on doit réellement comprendre. Si déjà on peut s'asseoir ici pour pouvoir louer son nom, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Et qu'en retour, quand je peux voir mes soeurs danser, sauter ici, ils dansent pas pour le plaisir de quelqu'un, c'est parce qu'ils ont la reconnaissance de ce que ces dieux a eu à pouvoir faire pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié de quelque chose de la part du Seigneur. Les enlever des dieux, c'est pas possible. Parce que ils l'ont déjà goûté à ces dieux. Ils peuvent avoir des problèmes dans la marche, effectivement, mais ils savent une chose, que dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Cette assurance-là, elle vient pas de nous, mais elle vient de l'Esprit de Dieu qui convainc aussi notre esprit, que notre Dieu est vivant. Et alors, regardez bien dans un Jean, ils nous disent ici, hein, dans Jean au, au chapitre 3, nous montrons cela pour que nous puissions être fortifiés dans la marche que nous avons au jour le jour avec le Seigneur. Jamais baisser les bras devant une preuve ou quoi que ce soit, parce que comme nous le chantons de tout notre cœur, l'épreuve aura. Merci. Nous sommes heureux parce que ça ne sera pas tous les jours, mais il y a un temps pour toutes choses. Il a déterminé un temps pour tout, même pour ton épreuve, même si ça semble durer des années. Alléluia Amen. Ça va s'arrêter un jour. Parce que c'est la loi de notre Dieu. Même quand tu as perdu tout, il a donné la de la rédemption. Donc effectivement, il y a un temps pour toutes choses. Un Jean, chapitre 3, il nous dit ceci. Verset 1, il nous dit, Voyez donc quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. J'aime cela, frère, ça peut être le bonheur de notre cœur, de pouvoir voir ce que Dieu nous, nous montre, effectivement, ce qu'il exprime à notre endroit, pour que nous puissions être vraiment conscients qu'en fait, que nous ne marchons pas comme des gens qui ne savent pas où ils vont, comme des gens qui ne savent pas réellement, effectivement, ce qu'ils font, mais nous avons cette assurance de ce que Dieu a eu à pouvoir se révéler aussi à nous, en fait. Elle lui dit Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, si le monde ne nous connaît pas, ce qui ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, voyez-vous, donc ça dit que nous ne doutons pas. Nous ne sommes pas dans l'incertitude. Non, non, non, c'est... Dans chaque enfant de Dieu, mon frère et ma soeur, vous savez, parfois on ne fait pas attention, mais le Seigneur a toujours placé quelque chose au-dedans de tout un chacun de nous, de tout ce qui lui appartient, parce qu'on ne peut pas naître de Dieu sans avoir quelque chose de Dieu en soi. Donc, ce qui fait que, même sur le chemin, même quand tu ne vois pas tellement très bien, il y a comme une boussole au-dedans de toi. C'est celle-là qui te conduit, en fait, sans que tu comprennes. C'est pour ça qu'il dit, celui qui conduit les pas de juste, c'est l'éternel. Nous devons lui faire confiance. Nous avons un Père qui connaît toutes choses, effectivement. Alors, il dit, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et ça, c'est sans l'ombre d'un doute. Ce que nous avons, cette certitude. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous nous accrochons au Seigneur. Pourquoi, d'ailleurs, fait que nous ne voulons pas des choses qui sont frelatées, mélangées? Nous voulons la chose juste. Nous voulons celle qui nous amène à la présence du Seigneur, qui fait que nous soyons semblables à lui. Nous sommes appelés à être semblables à lui. Donc, chaque jour que toi et moi, nous marchons sur la terre, il dit, Seigneur, nous attendons ce que tu as eu à pouvoir nous dire dans ta parole. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas censés pouvoir ressembler, ni ressembler à moi-même, ni m'identifier à mon caractère, à ma façon. Non, tout ce que moi je suis, ce sont des choses que j'ai vomi. Parce que moi je n'ai pas de valeur. Il n'y a rien de bon dans ma personnalité. Qu'est-ce que j'ai à faire, à chercher ma personnalité Puisque ces choses-là ne m'apporteront jamais rien. D'abord, qu'est-ce que c'est que ma personnalité Ce dont j'ai besoin Seigneur, c'est d'avoir ta nature. C'est pour ça, l'apôtre Paul veut dire, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ -ce qui vit en moi. Un chrétien, un fils de Dieu, ne peut pas vivre, en fait, selon, en fait, la, la manière dont le monde donne, en fait, des théories, de pouvoir apprendre la bonne manière de vivre sur cette terre. Je n'ai pas dit non plus qu'on comme des cochons. C'est dit qu'effectivement, que un fils de Dieu, mais si, écoutez, frère, ça, ça c'est important. C'est pour ça que vous devez comprendre. S'il y a quelqu'un qui doit être propre, dans le monde, c'est un fils de Dieu. Non, un fils de Dieu ne peut pas être sale. Non, s'il y a quelqu'un qui doit être propre, eh ben, c'est un fils de Dieu. S'il y a quelqu'un qui doit être ordonné, mais bien sûr que c'est un fils de Dieu. Dieu ne pas désordonné. Non, mon frère et ma soeur, c'est pour ça que nous devons apprendre beaucoup de choses. Hein? Nous, devons, nous devons apprendre à être ordonnés, apprendre à être propres, propres, propres. C'est notre nature. Parce que nous ne sommes pas des cochons, frère. Nous ne sommes pas des chiens quand même. On est des fils, je ne vous attends pas très bien là-dessus. On est des fils de Dieu. Soeur, frère, soyez ordonnés chez vous. Ma soeur, soyez propres. Un fils de Dieu est propre, Amen. une fille de Dieu est propre. Amen. Alors, soyons propres au maximum. Amen. Soyons ordonnés au maximum. Amen. Parce que c'est cela ce que nous sommes censés être. Amen. Oui. Parce qu'un fils de Dieu, c'est toujours le superlatif. Amen. Notre Père a dit ceci que nous serons toujours... La terre. Et jamais... La terre. Et voilà Alors, pourquoi tu vas voter dans les saleté non, si notre la tête, c'est propre. Quand on te regarde, il dit, il est propre. Ah bien sûr, mon frère, ordonné, on te regarde, il est ordonné. C'est ça, un fils de Dieu. Et Seigneur, nous, nous ne pouvons pas être comparés aux autres, effectivement. Nous, on doit arriver à pouvoir être, quand vous passez, on dit, celui-ci, c'est vraiment un fils de Dieu. Dans sa façon de pouvoir faire les choses, dans sa manière de pouvoir se tenir effectivement. C'est parce qu'il faut que Dieu soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Je ne fais pas des choses pour moi, mais j'ai fait que des choses parce que je veux que c'est lui qui est avec moi soit glorifié. Je ne veux pas que, euh, on, on dise, oui, c'est question de, des questions de chrétiens, mais regarde comment ils vivent, ils vivent comme des cochons. Vous savez, sont des chrétiens, oui, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, il faut que Dieu soit glorifié dans tout ce que nous sommes entraînés pour voir faire, mon frère et ma sœur. Pourquoi un païen doit être plus propre que toi Pourquoi un païen doit être plus ordonné que toi, mon frère et ma soeur Chez toi, il faut que quand quelqu'un rentre, il sent... Ici, on voit que Dieu a instruit ses enfants. Bien sûr Bien sûr, mon frère et ma soeur. Non, les saletés, les désordres, c'est avec les diables et les démons. On n'en a pas besoin d'avoir cela. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être propre, ordonné. Alors quand on dit propre, c'est propre. Ordonné, on dit on est ordonné. Seigneur, si j'étais désordonné, aide-moi, je vais devenir ordonné. Ce qui est saleté dehors, ce qui est propre là, ordonné. Seigneur, si j'étais pas bien né, je vais être trop propre. Il faut ça, frère. On doit, on doit. Pourquoi être désordonné pourquoi être mal propre Ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi amen, amen. Je sais. Amen, amen. Bon, amen. Vous ne pouvez pas amen. dire que le frère, je ne sais pas pourquoi je suis là-dedans. Euh, C'est vrai, frère, je, Moi, j'étais en télélié avec vous. Nous étions d'ailleurs en de Vous ne m'en voulez pas, j'en sais rien, moi. On ne peut pas m'en vouloir, non. Non, frère et sœurs, Les saletés, les désordres, tout ça, ça ne peut pas être dans la vie d'un enfant de Dieu. Non. Les, les, les démons nous ont trompés, nous ne nous sommes pas des gens sales. Si vous voulez voir vraiment comment les démons jouent à Allez chez les Indiens. Il y en a des, des religions qui disent qu'il ne faut pas se laver. Il y en a un monsieur qui ça, ça fait 70 ans que c'est pas lavé. Je connais s'est Il vit avec des rats. c'est parce qu'on ne peut pas tuer les rats. Donc tout ça, mais ça, c'est un arrière. Un fils de Dieu, c'est n'est pas, pas comme ça. La nature d'un enfant de Dieu, c'est pas comme ça. Dieu nous apprend à être propres nous apprend à pouvoir nous habiller. Bien sûr que oui. Nous revenons ici dans, un Jean, dans un Jean au chapitre 3. Alors, il dit, eh bien, voilà, il dit, mais nous serons semblables à lui. Ça c'est quelque chose qui doit être inhérent dans notre âme, frère et soeur. Parce qu'il est sain, il est pur. Il y, a, il y a une chose parfois que les gens se disent, mais oui, mais je ne pourrais pas être, est-ce que personne ne peut, être, ne peut être saint ou parfait sur cette terre mais C'est impossible, c'est le langage qu'on non C'est impossible qu'un homme soit parfait sur cette terre. Mais Dieu ne se trompe jamais. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Avec notre Dieu, il ne se trompe jamais. Amen. Il a dit, soyez parfaits. Alors oh je sais que je serai parfait. Amen. Ah oui, mon frère et ma soyez parfait comme votre présence. Alors, hein, si Dieu m'appelait être parfait, je ne vais pas toujours prendre la prétention. Oh, on ne peut pas être parfait. non, non, non, non, non, non, non, non. On est censé pouvoir être parfait. Mais On nous dit que nous serons donc euh, semblables à lui. C'est cela ce que nous entendons dans la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu. Le problème, c'est que quand nous euh, nous laissons effectivement euh, passer ce que Dieu nous donne effectivement. Parce qu'à chaque fois que nous nous rassemblons, mon frère et ma soeur, quand tu es un fils de Dieu, notre Père céleste a toujours quelque chose pour pouvoir te donner. Qui va faire que quand tu quitteras ici, il y a quelque chose de plus que Dieu. tu as. Tu ne seras pas la même chose. Que tu étais hier. Par exemple, aujourd'hui, il nous a parlé du, de l'ordre. La propriété. Donc, quand je sors ici, je vérifie mon bureau. Ah oui, tout le papier qui était un peu. Oui, je, je, je dois vérifier. Est-ce qu'il nous parle tous ah, je pars, je dis oh, oh il hum, y avait trop des amalgames ici. Maintenant, ordre. Et Là, <rire> oui, partout où je passe je dois vérifier est-ce que les choses sont en ordre. Mais si tu sors ici, on trouve de... les publicités. Il y a un problème. C'est que, que tu n'as pas entendu ou bien tu n'as rien à voir avec Dieu. Non, Le Seigneur nous instruit parce qu'il veut qu'on soit un témoignage sur la terre. Il a dit vous serez mes témoins. Mais quand on vous voit on ne peut pas vous libérer, mais ils vivent comme... Tout. Non, non, non, non. Ils ne vivent pas comme des cochons, ceci et cela. Ils vivent comme des, des fils de Dieu. C'est comme des... Quand tu les vois, c'est comme des princes. Frères et sœurs, ce côté-là, nous devons faire un effort. En tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas vivre comme des chiens. Comme des cochons, non, non, non, non, non, non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on redevienne comme des fils et des filles de Dieu. Il faut que quand on, on, on vous regarde, on vous raconte une autre vous ah non, là en tout cas, c'est pas... Non, non, non, faut jamais laisser les démons avoir les déçus sur vous. Mais c'est vous qui devez avoir les déçus sur toute chose, parce que Dieu nous a demandé, de dominer sur tout. Donc quand on sort, on vérifie. S'il y a des désordres, on met de l'ordre. Ça c'est au peuple de Dieu. Amen. Il s'agit de fils de Dieu, parce que Dieu veut que ses enfants soient honorés et respectés par tous ceux qui sont autour, effectivement. Parce que d'où est-ce que le monde pourrait avoir un exemple parce qu'ils sont, ils sont, ils sont dans les ténèbres. Vous, vous avez la lumière. Oui. Où est-ce que les femmes, les hommes peuvent arriver à, prendre, à s bien s'habiller Ce n'est pas vous que vous suivez des modèles, quelqu'un qui est fou comme ça, fait sortir des bazar comme ça. Non, c'est vous. Parce que vous êtes. Vous êtes mais c'est la vérité. Les modélistes sont des gens qui sont malades mentales. Vous allez suivre de vous. Déjà inspirés par des démons. Toi, Dieu t'inspire. Tu te tiens. Tu te Il te regarde. Oh, en tout cas, en tout cas, en tout cas. Ni compliqué, mais il vous voit. Parce que vous êtes la lumière. Et étant la lumière, un exemple. Puis on ne peut pas entendre toi avec ton voisin. Vous mettez debout avec ton mari là-bas. Jamais. Les voisins, les voisins doivent prendre un exemple chez toi. Vous voyez quand Jacobine et Joseph... Je, Jacob... Je, quel nom je peux prendre. Et euh, je tombe sur toi. <rire> quand oh, Jonas se sort avec... Euh, comment ça s'appelle Hein vous voyez comment ils sont. Oh, ça donne envie d'être amoureux. Ou oh, tu n'entendras jamais un hein? baiser. je tenais moi je Non, il Est-ce que je peux faire la place Est-ce que je peux avoir dire pour les courses Je vous ai déjà raconté cela. Je vous ai raconté quelque chose comme ça. Si vous les raconter c'est ce soir où on va prier. Hein Soyez à l'aise, on va paresser longtemps. Et alors voilà, il y, avait, il y avait un couple qui habitait quelque part dans un pays là-bas, c'est là, là qu'on m'a fait part de cela aussi. Alors, juste à côté d'eux, il y avait une dame, mais vraiment une dame riche, parce qu'elle avait de commerces, effectivement. Elle avait des moyens, tout ça, beaucoup d'argent, ainsi, ainsi effectivement. Mais cette dame-là n'était pas mariée. Juste à, à côté de chez effectivement, il y avait donc un couple, mais il n'y avait pas de beaucoup de moyens. Le monsieur travaillait et, et la femme restait donc à la maison pour euh, garder les, les enfants. Le matin, parce que la dame qui avait de moyens, c'était à sa maison, il zépi, et puis, il entend parce que bon, la maison se communiquait. Alors, ces couples là la femme s'appelait euh, Madeleine et, et le mari s'appelait Régobert. Alors, le matin, comme ça, il y a. Euh, euh, Rigobert qui se lève le matin, et puis euh, sa femme aussi se lève aussi madame il dit elle il dit, Rigobert, <rire> celle-là, entendez, Rigobert Il Rigober dit, oui chérie, inquiète-il, <rire> j'ai besoin de 10 euros ou de 20 euros pour aller faire des courses pour les enfants. Alors, Rigobert ouvre son portefeuille, il dit, ah, merci, et il est parti. Le lendemain aussi, deux jours, trois jours après, il dit, Rigobert, qui a-t-il, chéri ?» Et, chéri? et voilà, j'ai besoin de 15 euros parce qu'il faut acheter les sacs de riz, encore, effectivement, c'est si une autre, il n'y a pas de problème. Rigobert, il donne, effectivement, Rigobert part. Et puis, quand il reste à la maison, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire là Tout le temps, la femme ici à côté entend. Puis, il y a ça, il dit, ah, j'ai, moi, elle, quand elle a besoin de l'argent, et demande à Rigobert. Rigobert prend plaisir de pouvoir donner. On sent qu'ils sont vraiment en harmonie. Moi, ici, j'ai de l'argent. Je n'ai personne à demander. Si j'ai besoin, je parle. Je, je, je prends, je vais acheter, effectivement. Elle dit il, il, il, il, il me manque Rigobert. Non mais c'est sérieux ce que je vous dis. Hein. Il me manque les copains. Il dit, il dit, tout ce qui s'y dit, j'ai tout ça, mais dis, il dit, me manque les Et Vous savez ce qui s'est passé Eh ben, il s'est passé que et il y a un, un monsieur, un monsieur Il a dit, écoute, moi ici, moi je t'aime. Hein. <rire> et puis, le monsieur, il a regardé la maison, il a regardé bien. <rire> la réponse est tard de pas. <rire> il dit, moi aussi, <rire> je t'aime, mais en fait, il n'aimait pas la femme, mais <rire> elle est Mais puisque puis, la femme, elle avait besoin d'un rigopé. Et puis, il dit, bon, comme toi, tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes aussi, tu dis, oh, je suis d'accord, je t'aime bien, on va vivre. Ça. Il dit, mais écoute, maintenant, je vais te demander une chose. Voilà, toi, tu es mon mari, moi, je suis ta femme. Voilà. Alors, euh, le monsieur était à la maison. Et puis, elle s'élève le matin, la femme qui avait beaucoup de moyens. Elle dit, « Gaspard <rire> !»« Gaspard !» Gaspard dit, « Oui, mais eh j'ai besoin des verros pour aller acheter les riz. » Donc, Gaspard a regardé mais les verros. Il les a. Mais comme la nature de <rire> Eh bien, Gaspard est entré dans les jeu. <rire> Mais c'est sérieux. Et Gaspard dit, a... il prend les 20 euros, il donne. Donc, ce qui s'est passé chez l'autre, ça donnait aussi la soif que la nature de la femme s'est réveillée en elle. Et elle a trouvé que ce n'est pas normal qu'une femme, je puisse être à sans mari, sans, avec tout cet argent. Et si ce n'est pas la nature d'une femme, il faut que je puisse avoir un homme auquel je me soumets. Et ça, ça fait les bolets. En fait, la nature d'une femme, c'est comme cela. Avoir un, un homme qui prend soin, qui se soucie, c'est comme ça qu'une femme, en fait. Ah, c'est cette manière-là, effectivement, c'est même si... Oh, là, là, là, là, là, là. Non, elle a besoin d'un Gaspard. Ah, oui. Tu vois même, tu vois, les ministres des camps, des camps, des camps, des camps, des anciens combattants, les anciens combattants, toi, tu as été combattant de camp. elle a besoin de Gaspard. <rire> non, mais tout ça, ce sont des choses qui sont vraies. Donc, il faut qu'on comprenne que ce que Dieu a fait de nous, on doit accepter ce que le Seigneur a fait. Amen. Donc, c est, c est le... gloire à Dieu. Alors, nous continuons, nous terminons et puis nous allons prier. Il dit, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est. Amen. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, oh, vous le savez Jésus a pari pour ôter les péchés et il n'y a point en lui. Merci. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice et juste comme lui-même est. C'est lui qui pêche et du diable, car les diables pêchent dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru enfin détruire les œuvres du diable.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 Nous, on ne peut jamais arriver à pouvoir, à pouvoir, à pouvoir à se détacher de ces dieux. Plutôt, voilà, s'attacher encore. Voilà pourquoi quand nous prions, quand nous chantons, quand nous glorifions Dieu, c'est parce qu'en fait, Dieu a fait quelque chose dans notre cœur, dans notre âme. Et ce que nous désirons, c'est que chaque jour, cet amour de Dieu augmente de plus en plus dans notre cœur. Pourquoi Parce que nous savons qu'il y a quelque chose qu'il a placé à nous, qui fait que un jour, nous serons semblables à lui. Tel il est, n'oubliez jamais. Tel il est, c'est comme cela que Dieu t'a destiné à être comme lui. Il est. Voilà pourquoi ça pousse dans ton cœur de pouvoir l'aimer. Jésus, malgré les difficultés, tu dis Seigneur. Parce que, deuxièmement, je termine par là, puis on va prier. Les psaumes que nous avons entendus, regardez ce qu'il nous dit. Psaume 40, nous retournons là-dedans. Il nous, dit, il nous dit une chose ici Voilà, hein, c'est ah, Mais C'est ce dit mais, Tu as mis tes médecins sans notre faveur Nul n'est comparable à toi N'est-ce pas Je voudrais le publier et le proclamer Quand Dieu a fait vraiment quelque chose Au-dedans de toi C'est pas que tu, tu te sens obligé Non, la joie et l'allégresse Il dit le Seigneur, il me connaît. il a fait ça Il dit mais venez écouter ce que le Seigneur A fait à mon âme donc je témoigne parce qu'effectivement que c'est l'allégresse dans mon cœur de réaliser que le Seigneur a eu à pouvoir faire cela à quelqu'un comme moi. Donc si le Seigneur le fait pour moi, c'est qu'il est aussi capable de voir le faire. Vous savez souvent ce qui se passe c'est quoi Quand on rend témoignage effectivement... On n'a pas la pensée de pouvoir dire, euh, je l'ai dit comme ça, pour que les autres qui sont là-bas prennent courage. En fait, on rend témoignage parce que le Seigneur a fait quelque chose de joie dans ton cœur, il t'a donné ceci, tu dis, Seigneur, merci, j'étais j'étais malade, il m'a il m'a guéri, quel bonheur, n'est pas glorifié mon Dieu. En fait, tu rends ce témoignage parce que tu as cette allégation dans ton cœur. Or, ces témoignages, en fait, que tu rends, tu te rends pas compte, mais en fait, ça va fortifier quelqu'un d'autre qui était faible dans la foi. Il dit, oh Dieu, l'amour, mais s'il a fait à ça, mon frère Jonas, gloire à Dieu, il est aussi capable de faire aussi pour moi. Sa foi est suscitée. Vous le croyez Amen. Prenons un exemple. Toujours biblique. Lorsque Gabriel parla à Marie. Vous vous souvenez Amen. Je ne connais point d'homme. Comment ça peut-il faire Effectivement, parce que depuis que je suis né, je connais, et puis je connais seulement qu'il faut que l'homme dise, mais je ne connais pas d'homme. Il dit, tu connais Elisabeth la parente Elle est dans son sixième. Ça a réglé l'affaire. Elle a dit, mais car rien n'est impossible. Là, lui dit, mais, elle a dit, Alléluia, que cela me soit fait selon la parole de l'éternel. Est elle a cru, sa foi, était stimulée. Parce qu'elle a entendu Amen. que la vieille, là, la ménopausée opposée, c'est ne veut pas toucher, qu'il ne peut pas avoir la stérile. Elle est dans son sixième. Alors, moi, Amen. gloire à Dieu. C'est ça la force de la parole et du témoignage de ce que Dieu a fait pour vous le dites parce que Dieu a agi. Frère et sœur, un fils de Dieu ne peut pas être inerte toujours comme ça. Ce n'est pas possible. Vous voyez votre frère ici, dans mon bureau là-bas. Ils sont tous témoins. Il était là, avec la grippe, tout ça. Il ne faut même pas dit. Je le regardais, j'avais mal. J'ai dit, mais on va prier. Si ça ne va pas très bien, tu fais des cantiques, puis Frère Zaché va prendre les dessus j'ai dit, ça va mon grandir, mais le Seigneur va soutenir. Quand je l'ai vu sauter ici, j'ai dit, mais nous étions avec lui dans mon bureau. J'ai dit, regardez comment il saute comme un veau. Ah, ah ben oui, c'est sûr de ça. Nous, nous remercions Dieu, parce que quand on aime Dieu, il y a quelque chose au-dedans de vous qui ne peut pas vous laisser insensible. Aux choses. Frère et soeur, on ne doit pas vous supplier. De dire gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Un homme, un fils et une fille de Dieu. Il, nous l'avons entendu dimanche, non C'est notre frère et... Salem. Il a chanté. C'était encore comment tu a chanté Marie, une fleur, Aïe, aïe, aïe. Un parfum pour toi, Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris, non Et nous avons dit quoi Une fleur est toujours une fleur. Non Donc on ne glorifie pas seulement Dieu ici, dans milieu seulement ici. Partout où nous sommes, quand je monte dans un tram, quand je m'assieds, j'ai glorifie Dieu Seigneur. Quand j'ai descendu tu as gardé ce tram Frère, vous dites, oh, il va quand même arriver. Frère, un tram peut aussi avoir un problème en cours de route. Dans un train, dans un avion. Non, non, frère. Chaque fois qu'on descend, on dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que j'étais dans les airs là. Il n'y a rien qui me soutenait. Les motos peuvent tomber en panne. Mais c'est vrai. C'est ta grâce que je peux quitter un pays et voir un autre et puis retourner encore. Frère, chaque jour dans ta vie à toi, qui pouvait dire que le souffle de vie va te ramener aujourd'hui, je pouvais ne pouvais pas être là non plus. Mais ces souffle-là, c'est une... Ne pensez pas que... Je... Frère, demain, je te vois. On ne sait jamais. Que tu marches là, et puis tu vas simplement, puis où tu t'assis, paf, le souffle est parti. Comme bien on n'a pas entendu, il était en train de pouvoir travailler, puis il s'est assis comme ça, et puis parti. Il était bien rentré dans sa chambre, à coucher comme ça, il n'est plus ressorti. Frère, nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez Mais Dieu nous accorde la grâce. Alors si vous dire que chaque fois que je respire, je dis Seigneur que ton nom soit béni. Tu m'as accordé la grâce d'avoir été dans ta maison, j'ai répandu mon cœur devant toi. Si maintenant je dois rentrer à la maison, je rentrerai en paix. Est-ce que vous comprenez, frère ne, ne boussez pas votre poitrine en disant, moi, je suis là, si je regarde, cette soeur-là. Frère, tu perds ton temps en regardant à la soeur, en la critiquant, parce que ici, je me prépare pour que mon cœur, si je rentre à la maison, je sors là, il veut me prendre, je pars avec les cœurs purs. J'ai été là-bas, j'ai chanté avec mes soeurs. On sait, il n'y a pas de problème. bonheur de parmi parmi du Seigneur, je rentre à la maison, que ton nom soit béni. Ce que je te verrai. Mais tu rentres à la maison avec un fardeau. Tu étais ici, assis là. Dieu te parlait, mais tu pensais, oui, cette terre-là m'avait fait. Hein. ces frères là regarde comment ils bougent là-bas, ils croient vraiment qu'il est un fils de Dieu, avec tout ce qu'il m'a fait. Mais il est Seigneur Dieu Tu peux pas compter. Tu es toujours en train de compter les péchés. Mais il a péché ou il a péché. Il a mis Je saigné, je te demande pardon parce que ce que j'avais fait, pardonne-moi au Dieu. Je ne suis pas bien aidé. Toi, tu regardes toujours les péchés. Mais Dieu, regarde les sangs. La personne sort justifiée dans son cœur. Toi, tu es toujours avec la boule. Mais la, la, la, la mort te surprend. Tu pars directement dans les cachots. Bien, c'est là où il y a les liens. Mais bien sûr, mon frère, tu vas aller où gens disent, oh, je, suis, je, suis, je pars comme ça, puis je vais voir le Seigneur. Quel Seigneur tu vas voir. Si tu ne sais pas aimer le frère qui est assis ici, de tes yeux que tu vois, comment vas-tu me dire que tu aimes le Seigneur que toi tu ne vois pas Ce qui te fait aimer celui-ci, c'est parce que tu as aimé le Seigneur. Vous vous souvenez comme je l'ai toujours à pouvoir dire, ne renversez jamais les rôles. D'abord, vous dites que oh, je dois aimer les frères. Non, aime d'abord Dieu. Des tout ton coeur, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta foi, toute ta pensée, alors tu aimeras ton prochain. Dieu est parfait. Hein? Parce que l'amour de Dieu te donne la possibilité d'aimer quelqu'un. L'ordre est toujours à respecter. Les venants, nous allons prier.